Alors c'est l'anniversaire à qui Thibault Thibault oui, c'est l'anniversaire à qui C'est juste l'anniversaire à Thibault hein faut pas toucher hein non, Pas toucher Thibault Et quand on a le temps de ton nom. Eh, c'est pas bien, je mentais, Ah oui mais... Il ne fallait pas faire comme ça. Il est là mais ça c'est de souffler. Oh c'est Soufflez Thibault Joyeux anniversaire Thibaut Joyeux anniversaire Thibaut Joyeux anniversaire Thibaut S'il vous plaît Encore <rire>